« Bonjour peuple de Dieu. Peuple, averti le retour de Jésus-Christ est imminent. Le pape François continue de faire pression pour l'unification de toutes les religions, menant finalement à la seule religion mondiale qui nous a été racontée dans Apocalypse 17 et Apocalypse 13, qui sera contrôlée par l'antéchrist dans les derniers jours. Le 11 novembre 2022, le pape François à Bahreïn, un rappel royal des religions, la liberté de choix. Et il s'est concentré sur la liberté de religion, pour les chrétiens de la région, qui ne peuvent pas passer, de l'islam au christianisme. Alors que la liberté de religion, est une bonne chose, à combattre, car le pape François, a vraiment montré, que son allégeance, repose sur l'unifiant, toutes les religions, sous la prophétie, à venir une religion mondiale. Nous pouvons, revenir sur la vidéo choquante, que j'ai récemment rencontrée, et qui est sortie, le 6 janvier 2016, mais cela, montre vraiment comment, le pape François, pousse vraiment, pour la religion mondiale, unique, c'est vraiment choquant. Jetons, un coup d'œil à un extrait de cette vidéo, dans Buddha Krewedio, Mucho est Désolé. Mais c'est loin, de ce que nous savons, être la vérité dans Jean 14 6 qui dit que Jésus, lui a dit que je suis le chemin la vérité et la vie, personne ne vient au Père, sauf par moi. Maintenant encore Dieu, nous a donné le libre arbitre, et les gens ont le droit de choisir la religion qu'ils veulent. Mais prétendre que toutes ces autres religions, nous conduisent réellement à Dieu au paradis n'est qu'un mensonge, et un mauvais service, à ces autres personnes, ce qui explique encore, une fois pourquoi c'est l'objectif de l'antéchrist, dans les derniers jours d'avoir une religion mondiale unique. Ce type d'idéologie de tous les routes mène à Dieu, c'est exactement ce que veulent l'antéchrist et Satan. Parce que c'est un mensonge, nous voyons de plus en plus cette unification des religions se produire de plus en plus ces jours-ci. Avec la maison familiale abrahamique, qu'ils appellent le phare de la compréhension mutuelle et d'une harmonie. La coexistence avec la paix entre les gens de foi et de bonne volonté vraiment à nouveau. Un monde des nuances religieuses partout dans cette chose et ce centre de maison familiale abrahamique sera achevé très bientôt en 2023 en gardant un œil sur cela absolument. Maintenant, ce qui est intéressant à propos de cet endroit, c'est qu'ils ont la synagogue juive. Ils ont le bâtiment catholique où ils feront des messes, puis ils ont la mosquée islamique pour les musulmans. Pendant que je lisais sur le site web à ce sujet, en essayant de voir, s'il y a une mise à jour sur le moment où il sera terminé. Il est dit qu'un espace de force non affilié à une religion spécifique sera un centre d'éducation où les gens peuvent se rassembler en une seule communauté consacrée à la compréhension mutuelle et à la paix. C'est presque comme s'il avait déjà même ce nouvel âge, un monde où les chemins mènent au centre de Dieu. Déjà là un quatrième espace déjà prêt à être mis en place préparant presque la voie pour le moment venu et la religion de l'antéchrist et mise en mouvement mérite d'être souligné et de retour en février 2022. Le pape François, Jobidan. et le grand imam publie tous les déclarations promouvant la fraternité humaine. Encore une fois, ces messages d'unité et de paix sont bien sûr la façon dont nous sommes censés vivre, c'est la vie des gens qui suivent Jésus et aimer vos ennemis et aimer votre prochain comme vous-même. Mais le fait que la vérité de l'Évangile n'est jamais promue et jamais donné aux gens qui aient le salut pour leurs âmes et où le salut et la paix pour l'éternité n'a pas d'importance si tout le monde est heureux et s'entend ici. Ce qui compte, c'est tout votre âme va être heureuse après que vous ayez quitté cette terre. Et réel Évangile n'est jamais présenté à aucun de ces rassemblements, il semble d'après ce que je peux dire, que c'est vraiment juste cet objectif sur ce monde. Tout le monde doit se rassembler, ce qui n'est tout simplement pas choquant, car c'est ce que nous savons qui se passera à la fin des temps. Avec l'antéchrist dans son ordre mondial dans une citation de cette réunion qui a eu lieu, de Jobidan a déclaré « de la menace continue qu'au 19 et la crise climatique existentielle à la montée de la violence dans le monde, cela nécessite une coopération mondiale de la part de personnes de toutes origines, cultures et croyances à nouveau pas », faisant référence à cette unité de la fin des temps. Et je veux lire un peu ce qui est écrit dans le site web, puis je vais jouer un extrait de ce que, Emmanuel Macron vient de dire récemment. À propos de la mise en place de ce système mondial unique, et c'est juste choquant de voir vraiment des signes des temps, mais ce site web cet article dit quelle est la religion mondiale unique décrite dans Apocalypse. Quelle sera la religion mondiale unique de la fin des temps Apocalypse 17 Parle d'une grande prostituée, qui est généralement comprise comme une métaphore, d'une fausse religion qui existera pendant la période de tribulation. Beaucoup ont débattu de l'identité de cette religion, certains faisant valoir l'église catholique romaine, l'islam ou un autre grand mouvement religieux qui sera à la fin des temps, une religion mondiale. Mais il est plus probable que cette fausse religion des derniers jours consistera en une religion inclusive qui permet une vision pluraliste de Dieu, cela inclurait même la religion monothéiste libérale. Oups qui voit toutes les religions, comme une seule et sont prêts à adorer l'antéchrist dans les derniers jours. Quelle que soit cette religion, cela exclura certainement toutefois exclusive et refuse d'adorer l'antéchrist ou son image Apocalypse 17 à 6. Et j'ai vu une femme ivre avec le sang des saints le sang des martyrs de Jésus, cette fausse religion permettra et encouragera la mort de ceux qui suivent Jésus pendant la tribulation. Donc nous connaissons cette grande prostituée cette fausse religion sera une grande partie de la fin des temps. Apocalypse 13 que l'antéchrist exigera finalement l'adoration de lui-même et de son image ainsi que le contrôle du système économique mondial. Avec la marque qu'il applique pour que les gens puissent acheter et vendre ce sont tous les signes de fin des temps et donc à savoir les religions et les gouvernements du monde entier appelés à l'unité, pour que nous nous entendions pour que nous rejetions nos croyances ultimes. Pour la croyance en l'unité c'est là que les choses vont égarer et nous menons vers la fin des temps en particulier lorsque des personnes qui prétendent être des croyants en Jésus-Christ, comme l'Église catholique, sont censées être la plus grande dénomination dirigeante au monde, qui est censée diriger le plus de chrétiens prétendument dans le monde entier, et ils est très rarement dans les groupes. Parle de la vérité que le salut se trouve en Jésus-Christ seul. Et non seulement nous le voyons au sein de l'Église catholique par le pape François et les hauts responsables et le Vatican, mais nous le voyons également au sein, des hauts responsables du gouvernement comme je l'ai mentionné Joe Bidan, a 17 citations sur l'unité et nous devons nous rassembler quelles que soient toutes les croyances religieuses et opinions politiques et maintenant écoutez Emmanuel Macron ce qu'il a dit quelques indices depuis des années qu'il est le président de la France et en quelque sorte ce qu'il a récemment dit c'était il y a 11 jours aidez vous sûr que les États-Unis est dominé par la Chine Parce que maintenant, progressivement Beaucoup des gens aimeraient voir qu'il y a de grandes puissances dans ce monde. C'est une énorme erreur, pour les États-Unis et la Chine. Nous avons besoin d'un seul ordre mondial. Donc vous en avez juste un autre leader mondial appelant à un ordre mondial unique. Et bien sûr, vous savez qu'il ne faut pas être impoli. Mais ces marionnettes vont pousser pour cela parce qu'elles veulent être à la fin lorsque cet ordre mondial aura lieu. Elles veulent dire qu'elles étaient l'un des premières personnes à promouvoir cela afin que eux mêmes leur famille et leur lignée puissent continuer à rassembler les ressources de la Terre pendant que tout le monde commence à manger la fausse viande et les insectes. Je veux dire, c'est juste une sorte de leur plan, c'est la réalité c'est vraiment triste qu'il le dit ouvertement, que ce n'était même pas un secret ou quoi que ce soit. Alors quand nous voyons ces gars appeler l'ordre mondial, l'ordre mondial, cela correspond parfaitement au signe des temps de la fin. Je veux dire, je ne sais pas quoi d'autre dans le monde. Les hommes de 100 fois en Jésus-Christ ne croyaient pas que la Bible aurait besoin qu'il y ait de tellement preuves. La prophétie biblique est en train de s'accomplir et d'être mise en place juste devant nous. C'est pour cela Emmanuel Macron fait un appel aux nations. Je pense que c'est approprié pour les temps dans lesquels nous sommes. Lisons le deuxième livre de Timothée 4 à 3 à 4 car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Et c'est exactement ce qui va continuer à mesurer que les temps avancent. Nous allons voir des dirigeants mondiaux et différents chefs religieux sortir. Et en disant que vous savez vous ne poussez pas trop croire à vos croyances, vous savez que vous n'avez pas vraiment besoin de croire en Jésus-Christ autant. Rassemblons-nous et acceptons tout le monde. Et de cette façon, nous pouvons tous nous entendre de toutes les façons. Mais vous devez toujours défendre la vérité, que seul Jésus-Christ est seul Lui qui sauve votre âme. Dans la vie à venir et c'est une vérité dont nous ne pouvons jamais nous détourner. Alors restez ferme sur votre foi en Jésus-Christ Il est le seul qui sauve, Son Évangile a le pouvoir de transformer et son salut à tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Mon frère et ma sœur si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, fais-le maintenant. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ j'ai longtemps marché seul dans mes mauvaises voies, aujourd'hui, j'ai écouté ta voix, Seigneur tu as dit dans tes paroles, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, Seigneur Jésus me voici et sauve-moi, parce que tu es le Sauveur et transforme-moi, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie, merci Seigneur Jésus d'agréer ma prière, Amen.